Dans le livre, euh, les grandes figures éditoriales qui sont présentées, c'est principalement les pionniers, en fait, ceux qui vont, à un moment, euh, défricher euh, la littérature pour la jeunesse en apportant euh, de nouveaux illustrateurs. Hein, c'est vraiment le, le propos du livre. Et donc, ces pionniers, ça va être Arlene Quist et François Ruvidal euh, principalement. On a bien sûr, euh, au début, hein, pour l'introduction du livre, des, des, des avant-gardes d'une certaine manière hein, puisqu'on a Robert Delpierre par exemple et, et d'autres éditeurs qui vont, faire ce, qui vont faire ce travail avant mais vraiment le, le, le sujet du livre c'est vraiment de parler de ce qui a été réalisé par Arlene Quist et françois Rividal. Vidal et puis ensuite ça continue parce que c'est ça aussi le propos, c'est que euh, les illustrateurs dont il est question euh, donc découverts par ces gens là euh, vont continuer à travailler et donc on va avoir euh, les éditions Gallimard qui vont apparaître à la suite euh, euh, chez Grasset, enfin voilà dans d'autres maisons L'aventure va se poursuivre ensuite avec d'autres éditeurs. Alors, les grands illustrateurs, justement, qui ont été découverts par Arlene Quist et François Révidal, euh, n'ont pas une esthétique... Enfin, au début, si, il y a quand même une forme d'esthétique commune dans le sens où il y a une influence pop dans l'air du temps. Il y a quelque chose qui est tout à fait relié à une imagerie qu'à l'époque, on qualifiait de publicitaire, qui aujourd'hui nous paraît relativement anodine, puisque les codes ont évolué. Mais à l'époque, c'était vraiment une imagerie qui n'était justement pas du type de ce qu'on montrait aux enfants. Ce qu'ont voulu ces éditeurs en faisant travailler ces illustrateurs-là, donc je pense à Nicole Clavelou, à Bernard Bonhomme, parmi les plus connus à l'époque, euh, c'était justement proposer euh, des images qui ne soient pas produites par les, ce qu'ils appelaient les spécialistes de l'enfance. C'est pour ça qu'ils vont aller chercher toute une génération de nouveaux illustrateurs pour pouvoir produire un, une forme de discours inédit. De la même manière que François R. Vidal va chercher et Arlene Quis aussi de son côté aux états unis des auteurs qui ne sont pas des auteurs jeunesse. Hein. Euh, et donc là, c'est ce qui se produit pour l'illustration. Donc je vous ai dit, on a cette influence pop, publicitaire, entre guillemets, on peut appeler ça euh, comme on veut, euh, on va dire à la fin des années 60. Mais les choses vont... Les choses vont évoluer assez rapidement dans le style et on va avoir euh, ensuite des gens qui vont arriver aussi qui vont avoir un art euh plus proche de l'art naïf, enfin du style de, du douanier Rousseau, par exemple. Euh, on va voir, il n'y a pas d'unité de style, pour le coup. Il va y avoir une unité euh, dans le sens où euh, la plupart de ces gens qui s'appellent eux-mêmes, à un moment, euh, les Quistiens, hein, puisqu'ils font les livres d'Arling Quist, euh, qui créent vraiment une, une forme de communauté euh, créative et artistique. Mais je dirais qu'en termes de style, les choses sont beaucoup plus variées et beaucoup plus complexes. Ce que cette période euh, a apporté à l'édition jeunesse et qui se retrouve encore aujourd'hui, euh, c'est une certaine une certaine forme de liberté et d'excellence qu'il y a dans, dans l'édition jeunesse et qui ne, ne l'a pas quittée en fait depuis, c'est-à-dire qu'on avait auparavant une forme de de médiocrité, on peut le dire, hein, dans l'édition jeunesse après la Seconde Guerre mondiale. Et il y a vraiment eu cette... Euh, C'est ce que, ce que j'ai essayé de, de, de faire comprendre à travers le bouquin. Hein. Euh, il y a eu vraiment une... Oui, oui, oui, un bond en avant, hein, qui a été fait par, euh, par ces illustrateurs. Et cette, euh, toute cette tout, tout ce travail, en fait, porte ses fruits encore aujourd'hui. Alors, aussi, parce qu'on a le prix unique du livre, parce qu'on a, voilà, des structures qui font qu'en France, des petits éditeurs, entre guillemets, enfin, des éditeurs indépendants, etc., peuvent euh, laisser une large part de, de création, et font qu'aujourd'hui Aujourd'hui, euh, ça ne s'est jamais arrêté, en réalité, et que le, et que le, oui, le, le soufflet n'est pas retombé et qu'on a aujourd'hui une des meilleures littératures pour la jeunesse du monde pour faire le livre avec l'édition mémo on s'est beaucoup basé sur le fond que justement l'éditeur François Rividal a donné à l'heure joyeuse qui est le fonds de conservation du livre jeunesse à Paris et donc il y a énormément de dessins originaux de livres en édition originale de documents, de maquettes de choses comme ça, de documents assez rares finalement qui ont servi à faire toute l'iconographie on a aussi des originaux qui viennent du musée de l'illustration jeunesse à Moulin, qui nous a prêté aussi quelques images comme ça. Euh, voilà, on a différentes sources comme ça, mais euh, du coup, ça a permis au livre d'avoir vraiment une iconographie assez riche et assez diverse, et on voit vraiment des choses qui, alors déjà par le sujet... On voit pas souvent euh, de manière générale, mais en plus dans des formes qui sont euh, qui sont on va dire stockés dans des silos de bibliothèque de réserve, etc. d'habitude et qui là du coup sont, sont disponibles dans ce dans ce bouquin qui est qui un beau bouquin qui fait qui fait presque un kilo. Hein. C'est un, une forme de livre, c'est oui, c'est presque un livre d'histoire de l'art d'une certaine manière, mais euh, on va dire euh, dont j'ai voulu l'écriture assez, euh, assez facile, finalement, enfin la lecture assez facile. Et, euh, et dont l'éditeur, hein, les éditions Mémo, ont, ont, ont voulu qu'il y ait beaucoup d'images, en fait, hein, ce qui fait finalement un, un livre assez, euh, je pense assez agréable à feuilleter. Et puis, ce qui est intéressant aussi avec ce bouquin, c'est que pour la première fois, on, on met en avant en fait, cette, cette somme et ce, ce qui s'est passé en fait, dans, dans cette histoire de l'édition Jeunesse. Parce qu'on a, bien sûr, on sait tous qu'il y a eu le père Castor, c'était très important dans les années 30, etc. Mais après, ce qui se passe après, c'est relativement peu documenté. Et donc là, on, on met le point sur le fait que les, les choses ne sont pas arrivées par hasard. Il y a vraiment des gens qui, à un moment, ont pris des décisions, ont fait des choix esthétiques qui ont conduit à ce que d'un seul coup, la littérature jeunesse soit complètement, euh, soit complètement bouleversée. Et, euh, et ensuite, ça a diffusé euh, même dans la presse, donc, on, on, il y a toute une... On, va, on voit aussi des reproductions des choses qui sont parues chez Bayard, hein, chez ocapi euh, des choses comme ça. C'est l'illustrateur qu'on a retrouvé dans cette presse-là, et, euh, et même aussi ensuite, plus dans, enfin, dans, le, dans un même temps, dans la publicité, un peu partout dans la société. Et puis ça va avoir un écho aussi. C'est-à-dire qu'on va, on va retrouver ces gens euh, exposés euh, et ces livres hein, très particuliers exposés au musée des arts décoratifs ou même dans des galeries, dans différentes expositions. Il y a, toute une... et bien, il y a pas mal d'articles de presse aussi autour de l'illustration à cette époque-là. Donc, il y a une espèce d'engouement général. Il y a également, euh, toujours dans ce même mouvement, on va dire, hein, autour de la littérature pour la jeunesse, comme ça, euh, fin 60, début 70, même pendant toutes les années 70, euh, une expansion de, des bibliothèques spécialisées jeunesse qui existaient très peu à l'époque. Euh, donc qui sont en construction, en développement un peu partout en France et euh, également les librairies spécialisées jeunesse qui n'existaient pratiquement pas à l'époque et qui, euh, qui s'inventent d'une certaine manière comme ça dans, pendant les années 70 et qui vont se développer ensuite beaucoup plus dans les années 80, etc. Donc on a euh, comme ça une espèce de d'écosystème qui, qui se construit et qui se nourrit lui-même, en fait, et qui fait euh, qu'aujourd'hui, qu on, on en récolte les fruits, d'une certaine manière. Même si ça nous paraît tout à fait normal, il y a vraiment eu une période où toutes ces choses-là se sont construites et sont apparues.